Tommy, Tommy, Tommy écoute-moi, c'est l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur, ok Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey. Tu me fais une place T'as eu une dure journée Qu'est-ce que tu fais debout Il est tard. Oh mince quelle heure il est – Il est largement l'heure d'aller te coucher. – Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant, je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi, ça Ton annuel. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit… Elle te plaît Oh, chérie, c'est. C'est ouais. gentil, mais. Je crois qu'elle s'est arrêtée. Quoi n... oh, Non, non, non, non mmh, ah, ah. Avec quel argent t'as acheté ça La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure Je dois parler à ton père, et il y a des... Oncle Tommy Allô J'ai oublié de lui donner ça. Tata Les émeutes sont en fait liées à la pandémie qui frappe D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité. Ouais, et... hey, On dirait qu'il se passe quelque pas, chose derrière nous. Il t'appelle en absence. Mais où est-ce que t'es Rappelle-moi. J'arrive bientôt. Tu vas bien Ouais. Est-ce que quelqu'un est venu Non, quelqu'un devait passer. N'approche pas des portes Ne bouge pas d'ici Papa, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui se passe C'est les coupeurs. Il y a un truc qui cloche. Je crois qu'ils sont malades. Quelle maladie ah oh, Putain Jimmy Papa Chérie, viens là, viens là Oui, je te préviens! Ah allez! Allez! Tu, tu l'as Sarah. Je l'ai vu ce Écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Tu m'as bien compris? de ce qui se passe dans le coin ?– On peut dire ça. – Putain de T'as du sang partout sur toi ?– C'est pas le mien. – nos des C'est que la moitié de la ville a perdu les pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît peux pas ah. parler, je sais pas quoi. Tu vas me dire ce qui s'est passé Plus tard. Hé, Sarah. Comment ça va, chérie Ça va. On peut allumer la radio Ouais, bien sûr. Merci. Portable, radio. Ouais, ah, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller Ils disaient. Euh, L'armée installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire qu'on doit décamper d'ici. Prends la 60 61. C'est là Ils ont dit le nombre de morts Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans lui. sa maison. Comment c'est arrivé Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste ah, du sud. Maintenant, ils parlent de la côte est, de la côte ouest. Oh ah, merde. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette forêt s'en est tirée. Je m'en fais pas pour lui. Il est malade Non, bien sûr que non. Comment tu le sais Il disait que c'était des gens de la ville. – Jimmy ne travaillait pas en ville. Si, c'est ça. Alors tout va bien, crois-moi. D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Mais qu'est-ce que tu fabriques Continue. Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi. Mais on a de la place. Hey Continue, Tommy. Stop Patonnez Vous n'avez rien vu. Quelqu'un d'autre passera. tour Putain de merde. Fais demi-tour. Tommy Tommy Oh putain oh ah Il vient Mais qu'est-ce qui vient d'arriver T'as vu ça Oui, j'ai vu aussi. Tourne ici, tourne ici Non, non, non, non, non, non, non. Sors bien. Je fais de mon mieux ah je peux pas rester ici, eh ben, Je peux pas leur foncer dessus. Alors ouais. fais demi-tour. Ils sont aussi à mon cul. Là, là, là. Accroche-toi. Allez. Alors. Recule ma puce, recule. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Chérie, je suis là. Donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a J'ai mal à la jambe. Mal comment On va devoir courir. Merde. Je compte sur toi. Allez, ma puce. Accroche-toi bien. D'accord. J'ai peur. Garde les yeux fermés, ma puce. Get him. A – On besoin d'aide !– S'il vous plaît, c'est ma fille, et... je crois que sa jambe est cassée. – N'avancez pas Ok. Nous ne sommes pas… Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres Papa, où oui, est oncle Tommy oui. On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher, ok Chef, il y a une petite fille. Mais… Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok On veut juste… Oh merde Je vous en prie. Oh non, Sarah. Que... Ok, relève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non. Écoute-moi, je sais que ta mal. Ça va, allez, chérie. Reste avec moi. Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie. Je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie. Je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie. Ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Oh non, non, pitié. Mon Dieu. Pitié, pitié pas ça. Pitié. pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation Mondiale de la Santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger les désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant trois jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des deux attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de six membres présumés des Lucioles. Montrez votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdus dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui j'arrive. T'as bien dormi Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais, tu voulais rester seul, tu te souviens. Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange le... a mal tourné et le client s'est barré avec notre cam', est-ce que je me trompe <rire> L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour deux mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer J'étais sur le chemin du retour, et je me suis fait attaquer par ces deux connards, ok Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la Zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Eh ouais, ben, je suis prêt maintenant, ok ah, oh, ça va. Le poste 5 est ouvert. On n'a que quelques heures avant le couvre-feu. On ferait bien de se manier. T'es choisi pour travailler hors de la zone. C'est vraiment n'importe quoi. C'est le boulot des soldats d'aller dehors. Je penserai à leur dire. Regarde ça. Le rationnement n'est pas encore ouvert. On doit encore manquer de provisions. Je suis pas infecté. Il se trompe. Allez. Le scanner se trop petit. Les yeux dedans. Ok. La ferme. Heureux. Allez, tout le monde, il n'y a rien à voir. Veuillez circuler. On dirait qu'il y a toujours de nouveaux infectés. Ça veut dire qu'il y en a encore qui sortent de la zone. – Salut, Joel. – Salut. – Tu sais qu'ils ont emmené Marianne – Qu'est-ce qui s'est passé Ils sont venus l'arrêter au beau milieu de la nuit. Ils l'accusent d'être une luciole. Tu le crois, ça oh, Baisse d'un ton quand tu parles des lucioles. Quelqu'un de mal intentionné pourrait t'entendre. Ouais. T'as sûrement raison. – Ils les ont lâchés. Toutes les squads nous ai eu de nouveaux papiers, on ne devrait pas avoir de problème là-haut. Surtout restez calme. Très bon. Circulez Vos papiers. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là J'ai pris ma journée, je vais voir un ami. C'est bon, vous pouvez passer. Toit, ok? On va fermer tous les postes de contrôle. Il va falloir qu'on fasse le tour par l'extérieur. Par l'extérieur? Ou alors, on laisse Robert s'en tirer? C'est ça. Et Tess, t'as vu ce bordel? J'y étais. Ça donne quoi dans le tunnel est? R.A.S. J'y suis passé. Aucune patrouille. Où est-ce que vous allez On va rendre visite à Robert. <rire> vous aussi Qui d'autre s'intéresse à lui ah, Marlène Elle se renseigne à droite à gauche pour le trouver. Marlène Pourquoi les Lucioles voudraient trouver Robert <rire> Elle m'a rien dit. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit La vérité. Je sais pas où il se planque. Bien joué. Évite de t'attirer des ennuis, d'accord L'armée va bientôt débarquer en force. Ouais, à plus tard. Marlène qui cherche Robert Qu'est-ce que t'en penses J'aime pas ça. On ferait bien de le retrouver avant les Lucioles. C'est nous. Salut les gars, comment ça va Ça commence à être le bordel dehors. Comment ça se passe ici Ah, c'est calme. Aucun signe de soldats ou d'infecté. Ça fait plaisir à entendre. Joël, tu peux m'aider à pousser ça Faites attention à vous, là-bas. Que la lumière soit. vraiment faire gaffe à ce qu'ils jettent ici. Allons prendre notre matos. Nos sacs sont là depuis la dernière fois. Pas beaucoup de munitions. Les gaspilles pas alors. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Prêt Bien, dame Allez. – Sois prudente. – Je le suis toujours, non C'est une question piège. – J'étais pas venu ici depuis un bail. – On dirait un rencard. – Ouais, ben bah, je suis du genre romantique. – Pas d'autres atouts. Elle est où, l'échelle Elle doit être quelque part dans le coin. Je l'ai Super, apporte-la ici. <rire> Honneur aux dames. <rire> Dame Tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. <rire> Tout est relatif. Par ici. descendre par là. Tu crois que Robert a toujours nos armes? J'espère. Pour son bien. Une fois qu'on aura notre marchandise, on devrait pouvoir les couler facilement. Attends. Des sports. Putain, mais d'où est-ce qu'elles sortent Il n'y avait rien la dernière fois. Elles proviennent forcément de quelque chose. Sois prudent. Voilà ce qu'on cherchait. Le corps n'est pas très vieux. On ferait mieux d'ouvrir l'œil et de tendre l'oreille. Ouais, on devrait pouvoir passer par là. Oh merde Ça va Ouais Ce plafond est un vrai gruyère. Attention Doucement. Putain Attention, attention Venez moi Mon masque a pété. Ne me laissez pas muter. En route. Enfin, un peu d'air frais. Il y a bien une chose que j'aime ici, c'est ça. Par ici. Couvre l'entrée. C'est bon! Un plancher tombé. La planche est tombée. Vas-y, passe-la-moi. C'est un peu lourd. Je devrais pouvoir m'en sortir. D'accord. Amène tes fesses, on y va. Quelle autorité On est presque arrivé. Assurons-nous qu'il n'y a pas de soldats, ici. C'est bon, on y va. Ramasse munitions. Je suis sûr qu'on en aura besoin. Hé, hey, Petit. Regarde si la voie libre. Pas de soldats, pas d'hommes de Robert, ok Je sais qu'il nous attend. Eh ben, ce sera plus intéressant. <rire> c'est bon. Allez. Hé, teste, teste, teste, test. test, test, test. hé, hey, hey, comment ça va aujourd'hui non non non, non, non, non, non, c'est bon, j'ai la carte. non, non, non, Ok. Ok, peux peux le Tu touches, tu payes. Tess, Merde, putain! Où est-ce que tu veux aller? Allez, rassieds-toi. Désolé, Tess, j'avais pas vu que vous étiez ensemble. Allez-y. C'est qui? Une vieille prise de tête, cherche pas. Je cherche, Robert. Vous l'auriez pas vu Il y a une demi-heure. Il est retourné au quai. Il y a encore. C'est parti. qu'on passe Vous feriez mieux de faire demi-tour et de rentrer chez vous si vous tenez à la vie. On vous fera pas de mal. On veut juste Robert. Ne faites pas ça. Faites demi-tour et foutez-moi le camp. Hors de question que je parte sans Robert. Hé, hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez pas d'ici immédiatement. Eh merde. Planquez-vous T'es prêt Ouais. Je vais vous faire la Je te couvre. Élimine-les. Thank you. il a fait pour tous les rameter. Robert est doué pour une seule chose, rédiger des chèques en blanc. <coughs> Merde. On peut pas passer par là. Ok, bien. Donne-moi ta main. Ici, Joël. Encore des gars de Robert. Merde, je les vois. Comment tu sais qu'ils arrivent Deux de nos gars sont morts en essayant de buter Tess. Je te garantis qu'elle et Joël sont en chemin pour choper Robert. Putain. On n'aurait pas dû prendre ce boulot. On n'a pas mmh. le choix. Préparons-nous pour s'assurer que personne ne rôde d'ici. Yeah. <sighs> consolider les caisses dans l'entrepôt sud. Tout est sous clé. Bien, on jette un dernier coup d'œil et on s'en va. Ce sera bientôt l'heure du coup. Fait. Et Robert, alors Il se chez qui cette nuit Il est trop parano pour rester ici tout seul. J'en sais rien. On verra avec les autres et on trouvera bien un truc. D'accord. <rire> <rire> finalement tout sais – Fais attention. – Je vois que dalle, mec. On se tire d'ici, alors. <si> ok, fonce <smartement> <si> <si> Écoute-moi, on va trouver une solution, ok <si> – On aurait dû emmener d'autres gars avec nous. – Il nous aurait ralenti. Ouais, t'as raison. – Tiens, occupe-toi de ta blessure. – Sympa. Bien. Il faut qu'on réfléchisse. Ça fait un moment qu'on n'a plus d'arrivage. Ouais, on a perdu le contact au nord, même chose vous sud. Mais on a un de à quelqu'un pour confourguer les trucs. Du coup, on doit prendre ces boulots pourris de garder. encore. Que ton foire de Robert ferait bien de tenir parole. Mais ça t'avancera à quoi, hein – Je te le dis, cette zone est foutue. – On ferait mieux de trouver un moyen de filer d'ici. T'es dingue. Ça serait du suicide d'aller dehors. Plein d'autres passeurs le font. Tu crois qu'il va se passer quoi quand il y aura plus de provisions Je préfère encore rester ici. Écoute, Dieu. Je vas vais pas faire de conneries, ok Allez. On va le choper. Robert oh, Reculez, reculez, bordel On veut juste parler, Robert. On n'a rien du tout à se dire, putain Baisse ton arme Allez vous faire foutre Il va Robert Sans rancune, pas vrai Exactement. Ok. Oh, putain Il nous a manqué. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok Je veux juste… Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes Ouais, bien sûr, mais… C'est compliqué. D'accord oui. Bon, écoutez, je vais tout vous expliquer, je dois… Ah Stop Stop Stop Merde. Arrête de gigoter. Tu disais Je les ai vendus. Excuse-moi. J'avais pas le choix, je m'étais engagé. Envers nous, mais misé sur le mauvais cheval. Il me faut juste un peu de temps. Laissez-moi une semaine. C'est peut-être ce que j'aurais fait si t'avais pas essayé de me tuer. Allez, Qui débat. a nos armes Je peux pas. Donnez-moi juste quelques jours. Ah Enfoiré Qui a nos armes C'est les Lucioles Je les ai vendues aux Lucioles Quoi Écoutez… Ils sont presque tous morts. On n'a qu'à… On n'a qu'à y aller, et finir le boulot. On récupère les armes. Qu'est-ce que vous en dites Allez On s'en fout des Lucioles On va les chercher C'est vraiment une idée de merde. Et maintenant ?– On va récupérer notre marchandise. Comment – Comment J'en sais rien. On peut leur expliquer. Écoute. – Allons voir une luciole. – Pas besoin d'aller très loin. Eh ben voilà. La reine des lucioles. Pourquoi vous êtes là Pour affaire. T'as pas l'air très en forme. Où oui, est Robert <rire> Il me le fallait, vivant. Les armes qu'il t'a données. Elle n'était pas à lui. J'en ai besoin. Ça marche pas comme ça, Tess. Ça m'aurait étonné. J'ai payé pour ces armes. Vous voulez les récupérer faut les mériter. De combien de cartes t'as besoin Rien à faire, des cartes de rationnement. J'ai quelque chose à faire sortir de la ville. Faites ça pour moi. Et je vous rends vos armes, et même plus. Comment être sûr que tu les as D'après ce que je sais, l'armée vous a décimé. T'as raison là-dessus. Je peux vous montrer les armes. Oui, chef. Je dois y aller. Vous en dites quoi Je veux voir ces armes. Suivez-moi. On doit partir d'ici, maintenant. Si vous êtes fond, il faut qu'on bouge. Je connais un autre chemin. Venez. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Sont les Lucioles Ce qu'il en reste, pourquoi tu crois que je vous demande de l'aide Par ici. Pourquoi maintenant On s'est fait discret. On pensait quitter la ville, mais il faut des boucs émissaires. Ils ont voulu nous pousser à bout. On dirait qu'ils l'ont fait. Donne-moi un coup de main. Les soldats, c'est la sortie, la porte sous le pont. Je suis pas très fan de ces trucs. On peut se faufiler dehors, même si je sais que c'est pas votre style. On verra ce qui se passe. Allez, on y va. On doit atteindre cette porte. Putain, ils ont eu Warren. Adieu, mon ami. On devrait y aller, Marlène. Il y aura sûrement d'autres soldats en chemin. Tu as raison. On y va. On n'est plus très loin. Où est-ce qu'on va, Marlène Par ici. On n'est plus très loin. – Ça va ?– Plus pour longtemps. Mais ça va aller. On est presque arrivé. – Quiconque sera surpris dehors sans autorisation sera arrêté et traduit en justice. – C'est quoi la marchandise Je vous montrerai. Joël, donne-moi un coup de main. Oh. Attends un peu, relève-toi. pas d'elle hey Lâche-la Dis donc, tu les recrutes pas un peu jeunes C'est pas une missiole. Oh Merde Qu'est-ce qui s'est passé T'inquiète pas, rien de grave. J'ai trouvé de l'aide. Ce sera sans moi. Dans ce cas, je reste… Ellie C'est notre seule chance. Et… C'est elle qu'on fait sortir Un groupe de Lucioles vous retrouvera au Capitole. C'est pas vraiment la porte à côté. Vous pouvez le faire. Vous la déposez, et à votre retour, vous aurez vos armes. Deux fois ce que Robert m'a vendu. Puisqu'on en parle, elles sont où À notre camp. On fera rien sortir avant que je les ai vus. Viens avec moi. Tu pourras acheter un œil aux armes et je pourrai me faire soigner. Mais pas question qu'elle traverse ce coin de la ville. Joël restera avec elle. Attends, je pense de pas que ce soit je une belle. Tu les connais d'où J'étais ami avec son frère Tommy. Il m'a dit qu'en cas d'ennui, je pourrais compter sur lui. C'était avant ou après qu'il quitte ta milice il t'a quitté, aussi. C'était un type bien. T'as <rire> qu'à l'emmener au tunnel nord et attendez-moi là-bas. C'est pas vrai. C'est qu'une marchandise, Joël. Marlène… Assez discuté. Tout ira bien. Maintenant, suis-le. Dépêche-toi. Et toi, ne t'éloigne pas. Allez. Oh. J'ai entendu les tirs, mais… C'était quoi Les lucioles. – Il va nous arriver la même chose si on ne quitte pas la rue. – C'est toi l'expert. – je te suis. – Il y a immédiatement. Par ici. – Allez, dépêche-toi. – Mais oui. pourra atteindre le Tunnel Nord. Comment tu veux qu'on grimpe là-haut Donne-moi une minute. Tunnel. Il tunnel, du trafic dedans ?– Oui. – Des trucs euh, illégaux ?– Parfois. – Et une gamine, ça se fait ?– Non, c'est une première. – Il se passe quoi entre toi et Marlène, au juste ?– J'en sais rien. – Je suppose qu'on est amis. – Amis Alors comme ça, t'es ami avec le chef des Lucioles. Alors que t'as quoi, 12 ans elle connaissait ma mère, et elle a veillé sur moi. Et j'ai 14 ans, même si je vois pas trop le rapport. Et tes parents, ils sont où C'est comme pour tout le monde. Ça fait un bail qu'ils sont plus là. Hmm. Alors au lieu d'aller sagement à l'école, tu décides de t'enfuir et de rejoindre les Lucioles, c'est ça Je peux pas te dire pourquoi je dois sortir d'ici, si c'est ce que tu veux savoir. Tu sais ce que je préfère dans mon boulot J'ai pas besoin de raison. J'en ai rien à cirer de ce que vous préparez Qu'est-ce que tu fais? Je tue le temps. Et je suis censé faire quoi, moi? Je suis sûr que tu vas trouver un truc. Ta montre est cassée. Il oh. faut. Oh. Il faut. T'as parlé en dormant. J'ai horreur des cauchemars. Ouais, moi aussi. J'ai jamais été aussi proche de l'extérieur. Il fait tellement noir. Ça peut pas être pire dehors. Pas vrai Qu'est-ce que les Lucioles te veulent au juste Hé hey. Désolée d'avoir été si longue. Il y avait des soldats partout. Comment va Marlène Elle va s'en tirer. J'ai vu la marchandise, c'est énorme. T'es prêt ?– Ouais. – Allons-y. Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission Marlène voulait le faire elle-même. On elle n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. attends au point de rendez-vous. Elle a dit que des Lucioles avaient fait le voyage depuis une autre vie. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème si La fille d'une huile ou un truc dans genre Ouais, c'est pas ça. Euh, ça va être encore long. Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques Ellie, une fois sorti, tu feras tout ce qu'on te dit et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Ok. C'est bon, montez. Allez, petit. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. Main sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour trois vagabonds. Bien On peut s'arranger. On a largement de quoi vous dire. La ferme. Dans combien de temps Quelques minutes. Mmh. ou un truc du genre. Oh, merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée Je suis pas infectée. Ah non Et le scanner, alors Je peux vous expliquer à faire Regardez Je me fous de savoir comment t'as été infectée. Sada dit il y a trois semaines. Non, tout le monde se transforme en deux jours, alors arrête de mentir. Ça fait trois semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours Debout. Allez, cours Moi, Субтитры Passer par là. Passer en Allez, allez, Ellie. Ils sont trop nombreux. On ne va pas rester ici pour le savoir. On a failli y passer, Tess. J'espère que ça vaut la peine. Tess, tu sais par où il faut aller Ça ah. a tellement changé. Non, on n'est pas sous la pluie. Je crois qu'on peut passer par là. Au merde, merde, encore des soldats. Cible tout en fuite. Arrêtez-leur, oh, présentez-vous au secteur 11. Je crois pas qu'ils nous aient vu. Vertu, tous à vos véhicules. Restez dans le rond. En sécurité Non, ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle que pour nous. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles, ici. Compris, chef. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. Oh, attendez, ça, allez. allez. Ils sont partis. C'était quoi le plan Imaginons qu'on t'ait livré aux lucioles comme prévu. Et après Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine, avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Oui, on a déjà entendu ça, la thèse. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde J'ai jamais demandé ça Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai J'arrive t'en Mais, pense-y Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le capital à l'aube. J'espère. Les immeubles ressemblent de près. Ils sont immenses. Qu'est-ce qui s'est passé ici Ils ont largué un maximum de bombes autour des zones de quarantaine. Pour essayer de tuer le plus d'impétés possible. Euh, Qu'est-ce que c'était que ça Test, t'entends ça Ouais. Mais ça venait d'assez loin. Merde. On est en sécurité Pour l'instant. Tu vois quelque chose, toi Non. Continue. Hé, hey, Tess massacré. Ah ouais. Le corps est encore chaud. C'est mauvais signe Ouais, peut-être bien. Ces types sont morts en attendant les renforts. Mais merde Un claqueur Merde Qu'est-ce qui est arrivé à son visage Ça donne ça à des années d'infection. Mais alors ils sont… À 20 Si on veut. Ils se au son. Comme les chauves-souris. Il y en a un qui claque cache-toi, sinon ils te repèrent. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. sur la tête. remets-toi sur pied. C'est sympa. Regarde s'il y a un moyen de passer. Okay. La voie est libre. Allez, Ellie. OK, à ton tour. Allez. Je crois que c'est bon. Ellie, tout va bien Je suis Ça va. va. C'est parti. L'escalier est bloqué. On fait quoi On remonte Et voilà, mesdames. Ok. Allez. Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse? Non. Une forme de 20 ans exposée aux autres Allez, Ellie. Ça va, allez. Il faut qu'on traverse. Je vais aller voir. Reste avec la fille. 师父 <laughs> <是不是 laughs><是不是 laughs> No! <clears throat> Ok, descendez oh. ouais. Tirons-nous d'ici. Ok, Tess, go Ok, tiens bon. Souffler un peu. Hey, C'est toi qui parle tout le temps de se mettre au vert. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Ouais. J'attends de le voir pour le croire. Par ici. Teste. Par ici. C'est par où, Tess euh... Le capital est dans cette direction. Ah, comment on franchit ce camion ah, On accélère Je sais Tu as un truc sur ta chaussure – Comment on sort de cet endroit ?– On va bien trouver. Ok, voyons ah, ce qu'on a. Ouais, ça c'est ce qu'elle croit. Pour te faire mordre, tu devais être dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais… J'avais fait le mur. J'étais dans un point solitaire. T'avais fait le mur Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment tu y es entré Je. Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène quand tu t'es fait mordre Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne qu'elle t'ait pas descendue sur place. Elle a bien failli. J'espère qu'elle va bien. Je te l'ai dit, elle va t'en sortir. Tess This. Désolé. Allez, reste avec moi. Oh merde. Ok, attention à la tête. <coughs> filles, go, go, go. <coughs> Je suis en vie! Je... Je vais essayer de vous rejoindre! un moyen de traverser poussez vous ah. ok fais bien attention en traversant parce que tu pourrais <rire> – C'est de ça que tu rêvais. – Ça reste à voir, mais… Oh. La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, hey, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres.